bonjour à tous aujourd'hui euh, je vais vous parler des battle force alors sous-faction armée euh, clé en main starter pour star wars légion bien qu'il y ait euh, quand même pas mal d'incompréhension euh, sur ces euh, nouvelles boîtes vous allez comprendre quels sont tout cela à la fois mais avant d'aller plus loin ce que je vous propose c'est qu'on aille regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la version que je vous présente, à savoir celle de l'Empire. Allez, je vous propose qu'on parte à la découverte d'une boîte de force armée, et du coup, on va utiliser la force Blizzard, qui est donc la boîte pour la faction Empire. Et puis un grand merci à Philibert pour l'envoi de celle-ci. Alors à l'intérieur on va commencer avec un petit poster qui sert pas à grand chose si ce n'est euh, qu'il vous donne des informations hein, sur qui a bossé sur le Bitonio mais surtout qui vous offre, un... enfin qui vous offre, qui <rire> vous donne un QR code que vous allez euh, biper pour récupérer euh, la notice de montage. Voilà, C'est comme ça euh, dans Savoirs Wars Légion les notices de montage sont à télécharger. Ensuite, eh bien pour jouer, il va vous falloir vos tokens. Donc voilà tous les tokens qui sont nécessaires pour jouer la force Blizzard. Avec vos tokens d'ordre, vous hein, voyez, si je les retourne, on voit bien le commandant, les troupes et, et les soutiens. On va avoir les pions de suppression, les pions de position hein, qui sont soit de la visée, soit en attente, soit, soit des dodges. Ici, là, ce sont les éléments qui étaient termine les blessures des machines, là c'est les blessures pour les, les troupes, et puis ici là on a les conditions de ionisation et bien entendu les pions d'adrénaline. Donc voilà, petite plaquette qui est faite, elle encore sous plastique, hein, désolé si ça brille, euh, qui est là pour remplir toutes les conditions de token du jeu. Ensuite avant de parler euh, des boîtes, enfin des, des figurines, on va regarder le, le, le contenu au niveau, au niveau cartes, euh, Donc, dans euh, cette force Blizzard, on va avoir euh, Dark Vador euh, en euh, commandant. Ensuite, il va être associé à trois troupes euh, de euh, Snow Trooper. Euh, on aura également euh, en soutien euh, deux euh, bikes, donc en, en tout quatre motos, hein, puisque les motos sont toujours euh, par deux. On aura un TRTT, donc en soutien lourd. Et puis on aura deux euh, troupes de Stormtroopers qui, attention, sont des Stormtroopers spécifiques spécifiques à la force Blizzard puisque, euh, ils ont sur la carte nominativement sans entrave ce que n'ont pas normalement les stamps trooper et euh, la riposte graduée qui sous-entend que ces unités doivent être, être équipées de deux améliorations euh, obligatoirement donc ça hein, euh, ces deux troupes qui sont là avec les cartes d'ordre que l'on verra tout à l'heure ce sont des spécificités euh, à la force Blizzard et elles ne peuvent être jouées que dans les conditions de la force Blizzard on y reviendra tout à l'heure au niveau des cartes d'amélioration on voit que euh, ici on a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins euh, de notre ami dark vador hein, puisqu'il a euh, trois slots euh, de force que là euh, on vous propose de facto le lancer de sabre la strangulation de la force et euh, le réflexe de la force donc, franchement c'est une très bonne configuration ensuite euh, on vous donnera euh, le choix hein, euh, au niveau euh, du euh, dernier slot euh, soit de mettre chef estimé soit order strict euh, soit euh, tactique brutale donc là bah, ça dépend hein, de votre façon euh, de jouer mais on voit que effectivement la, la proposition elle est euh, elle est complète pour euh, le TRTT, on aura euh, une proposition euh, de double pilote avec le général Weiss ou un pilote d'unité d'élite blindée. On aura bien entendu les cartes pour satisfaire les armes qui sont associées, hein, puisque votre TRTT, vous pouvez l'équiper soit d'un lance-grenade, soit d'un canon blaster léger, soit d'un lance-mortier. Donc de toute façon, là, vous avez l'intégralité de ce qu'il vous faut pour équiper votre TRTT qui est dans la boîte on retrouvera deux cartes de comlink comme par hasard il y en a deux parce qu'il y a deux unités de moto donc bah moi je vous engage à les mettre sur les motos d'ailleurs ça sert à ça hein. ça permet ça permet de s'éloigner un petit peu on retrouvera hop là comme par hasard trois cartes de grenades à fragmentation voilà qu'on vous engage à utiliser avec, avec vos snows. On retrouvera également euh, des données de reconnaissance qui sont très intéressantes puisqu'elles vont vous donner éclaireur 1. Ça va vous permettre de vous déployer euh, un petit peu en avance euh, de phase. On retrouvera également euh, les 3 cartes de Snow Trooper supplémentaires, puisque en fait pour euh, chaque troupe euh, de snow qui est équipée en fait, nativement de quatre troupes, vous avez la possibilité d'en rajouter un une troupe légère, hein. du coup vous passez vous passez à 5 et puis bah, bien entendu pour chacune des trois cartes puisque je vous rappelle qu'on avait qu'on avait trois armées enfin trois troupes vous avez les armes lourdes qui sont spécifiques à chacun d'eux c'est à dire le T7 et le flamme trooper qui est absolument affolant en partie on s'attarde sur les cartes d'ordre parce que c'est important. Euh, dans cette boîte, vous allez retrouver euh, les quatre cartes euh, d'ordre de base. Ça, ce sont les cartes d'ordre qui sont... Euh, euh, données dans toutes les boîtes hein, puisque en fait ce sont euh, celles de base elles sont euh, euh, en fait les, les, les plus larges tout le monde peut les jouer il y a embuscade pousser assaut et euh, tenir position ensuite vous allez retrouver les cartes d'ordre qui sont liées euh, à votre commandant hein, celui qui est contenu dans la boîte donc là en l'occurrence on a on a Vador mais euh, dans euh, la boîte c'est si on aura Grievous dans celle euh, de la République euh, on aura euh, Anakin Skywalker et puis pour la Rébellion on aura la princesse Leia enfin, voilà la grande spécificité, la seconde grande spécificité de cette boîte, c'est que vous allez avoir trois cartes d'ordre qui sont spécifiques donc à la Force Blizzard. En fait, cette cartes d'ordre qui sont là, vous ne pouvez les jouer que si vous alignez la Force Blizzard qui est contenue dans cette boîte. Alors. On y reviendra tout à l'heure. On a le droit à deux trois modifications. Hein. Euh, si je veux jouer Virs dans ma force blizzard, j'aurai le droit. Et pour le coup, ben, je retirerai les cartes qui sont là. Et je les remplacerai par celles du général virs Et du coup, je serai toujours dans une configuration euh, force blizzard. Par contre, si je veux jouer euh, ben, l'empereur ou Calus, eh ben, ici, je mettrai les cartes de Calus. Mais je serai obligé de me délester de ces cartes-là et d'aller en chercher d'autres, hein, euh, du coup, euh, car j'aurais pas le droit en fait de jouer ces cartes-là qui sont spécifiques à la force bizarre, et l'Empereur et Calus n'ont pas le droit d'être intégrés dans euh, une armée qui a euh, cette information-là, cette, information cette spécificité-là. Également, ce que je vais perdre si je change de façon trop intrusive euh, les troupes, euh, les commandants, euh, c'est que en fait je ne pourrais plus jouer à ces euh, snowtroopers-là, qui sont spécifiques hein, à la force Blizzard. Alors Il y a d'autres modifications hein, qu'on n'a pas le droit de faire. Je peux remplacer les motos par des e-web, par exemple, mais je ne peux pas remplacer les motos par autre chose que du e-web, parce que là aussi, si je le fais, je perds la spécificité euh, de, euh, de la Blizzard Force. Et donc, du coup, bah, je perds à la fois ces deux cartes-là, et euh, ces trois cartes-là qui sont euh, vraiment euh, liées à euh, l'armée nommée. Et puis, bien entendu, hein, on va retrouver euh, bah, les figurines, hein. <rire> heureusement. Euh, donc voilà, là, le, le, le TRTT qui est conditionné comme il l'était. Alors, on est vraiment sur les mêmes figurines euh, qu'au euh, lancement euh, du jeu. Voilà, hop. Alors, c'est quand même assez simple à, à monter. C'est plutôt détaillé, franchement, en tout cas pour le TRTT, il a été extrêmement utilisé par des, des modélistes qui font, qui font des dioramas, parce que c'est vrai que ce, ce TRTT est, est très, très très bien réussi. Ce TRTT, excusez-moi, est très très bien réussi. Vous aurez toute la partie euh, des socles, hein. je ne vais pas revenir euh, dessus, Vous n'oubliez pas que dans Star Wars les socles pour euh, tout ce qui est machine, il y a des encoches et que vous devez euh, mettre les réglettes qui sont au bout. On va retrouver euh, nos 4 euh, motos, puisque euh, en fait il euh, y en a 2 euh, par carte et que vous avez euh, deux cartes de moto. Et puis enfin on va retrouver toutes nos troupes qui sont euh, disposées dans des sachets presque individuels, hein. euh, ça c'était euh, le bon point. En fait de star wars légion hein, on retrouve on retrouve notre notre vador juste ici euh, voilà c'était assez euh, euh, intuitif à monter là on a nos motos là on a nos snow avec des armes lourdes donc ça ça doit être les lance flammes euh, ici on a ceux avec euh, l'arme spécifique je crois euh, voilà donc euh, on retrouve un hein, euh, dans chaque sachet, quelques personnages. C'est très intuitif à monter. Et c'est pour ça, au début, euh, qu'il n'y avait pas euh, de grappe. Euh, alors, pour ceux qui vont jouer Empire et euh, Rébellion, ben vous aurez les figurines euh, de base. Et puis, pour ceux euh, qui vont jouer euh, République et CSI, ben là, par contre, c'est l'époque où on est passé sur la grappe. Et là, du coup, ben, euh, pour ces jours-là, vous retrouverez de la grappe. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit gap de qualité entre euh, ce système-là et... Euh, le système de grappe, mais l'avantage est contré par le fait que ces figurines-là se montent très facilement et très intuitivement, et puis ben, après vous bénéficierez de la qualité qui a monté en achetant d'autres produits plus récents. Ben alors oui, hein, nous voilà avec une boîte avec 800 points, soit le format compétitif officiel hein, euh, du jeu. Euh, ça tombe bien hein, car les Battle Force sont totalement autorisées euh, en tournoi et en plus elles sont très compétitives, croyez-moi. La particularité de cette Battle Force, c'est donc hein, qu'elle contient notamment trois cartes exclusives qui sont en fait liées à l'armée nommée hein, euh, qui est à l'intérieur. Idéalement, ben, cette liste, vous ne la modifiez pas. Ou alors, vous pouvez faire quelques modifications, mais très faibles. Les infos, elles sont disponibles sur le site de AMG, et puis vous comprendrez hein, en les lisant ben, qu'elles sont plutôt fluff. Là, par exemple, pour la Blizzard, ben, vous pouvez, si vous voulez, remplacer Vador par Virs, hein, mais pas par l'empereur, parce que de toute façon, il aime pas le froid. Alors. En fait, c'est comme une troupe de Warcry ou une kill team. C'est clé en main, on la déballe, on la monte, et puis on vous. franchement aborder un jeu de cette façon et aussi simplement, c'est quand même assez rare. Et puis avouez-le, un ticket d'entrée à 140 euros, bah si vous venez de certains univers que je connais bien, c'est presque déstabilisant. Alors, quand je dis cela, c'est si vous voulez garder hein, la spécificité Blizzard, par exemple, hein, et, et donc les trois cartes d'ordre hein, qui sont dédiées au profil des Stormtroopers et de ce qui est contenu dans la boîte. Parce que si vous utilisez cette boîte pour vous lancer dans Star Wars Légion, euh, et par la suite diversifier hein, votre expérience avec des scouts ou des Imperial Guards, c'est évidemment possible, hein, mais au détriment bah, du coup de la spécificité de la Blizzard Forte. Et là, pour le coup, soyons clairs, Battle Force, c'est une formidable boîte de start puisqu'elle va vous offrir tout ce qu'il faut pour débuter le jeu avec un point de départ très équilibré qui va vous permettre par la suite, avec des achats additionnels, de partir dans une direction ou dans un autre en fonction de votre style de jeu. Ces Battle Force elles sont disponibles dans toutes les factions hein, et elles sont quand même une belle opportunité en plus hein, d'obtenir certaines figurines exclusives comme Grievous, Rookast ou Vador qui ne sont pas vendues à l'unité. On retrouvera donc par exemple le collectif de l'ombre, hein, avec Maul et euh, Orkast. On a également euh, la boîte de l'invasion séparatiste, hein, où, où euh, la célérité de Grievous est associée à la force de frappe euh, du AAT, je l'ai pris dans la gueule, je peux vous assurer que c'est chaud. La 501 e d'Anakin, avec trois troupes euh, d'arc-troopers plutôt gourmands, les défenseurs de la base Echo, avec euh, Leia et ses vétérans, qui sont tout simplement increvables, hein. regardez la partie qu'on a fait avec Evie, et puis ben, la présente euh, Force Blizzard que je viens de vous présenter, et, euh, voilà, qui est quand même assez badass. Je vous conseille par la suite, euh, lorsque vous voudrez diversifier votre jeu, euh, d'acheter la petite boîte de cartes supplémentaires qui va vous permettre d'associer les chasseurs de primes avec euh, les derniers profils, mais également des véhicules. Mais surtout, de ne pas oublier d'acheter cette petite boîte à outils hein, qui est là, parce que contrairement aux boîtes de Star Wars Armada, eh ben, les Battle Force en sont dépourvus, et il va vous falloir des dés et des réglettes pour jouer. Voilà, j'espère vous avoir éclairé autant que faire se peut sur ces cinq packs qui sont vraiment une originalité du jeu. Moi, je remercie Philibert pour son soutien à la page, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets. Parce que même avec un Battle Force, c'est ce qu'il vous faudra pour poutrer le type d'en face. Et bien entendu, je suis vraiment très heureux des messages que vous m'avez envoyés. Vous êtes plusieurs centaines à m'avoir écrit sur différents médias. Je ne peux pas tous vous remercier nominativement, mais ça m'a vraiment fait chaud au cœur dans l'épreuve. Je vais mieux, je suis de retour. Et voilà, je tenais quand même à tous vous remercier. Sur ce, à très bientôt. Ciao.